Music. Welcome in this. des piètre dans les coulisses, armée de ma ganja, puis amoureux des délires, plus venimeux que le cobra. Ah ah ah, ça c'est les MC, ça c'est mon name, ceux qui vient de me courir s'appelle la Avenger. Andy. ils se dans le trois choses à leur dire, et ils se mettent à péter. Je me demande d'où ils viennent, ces rappeurs à Ils crient qu'ils font le buzz, ne font que s'autosuser. Ils ont des enfants qui ne leur sont même pas familiers. Ils ont forcé d'albums, mais du RAS. I overfit, plus de pitié sur scène. Ils sont vieux et se cherchent. Moi c'est le début et le déclin de vos carrières mûnements pas tellement qu'on se prend le mec moi je tue seulement sûrement qui va lentement Donc je me fous pas mal de vos émissements Ouais pour des par des Mon seul hit va toujours les baiser Le flot n'a plus de vitamines Convoquez-moi parqué Ah ah ah ça c'est les MC ça c'est yeah. mon name. tout qui vient de couille le couille s'appelle le rap Avenger Endgame il, il juste, putains, ils, ils ils, ne vend pas il ne rappe pas il ne vend pas C'est putain il ne rappe pas il ne vend pas il ne rappe pas il la joue parce que dans le guide le sang il n'assume pas le rap est bon Susciter. Des librairies d'abord que j'ai toujours pris le soin de niquer, Il se cherche aussi, on dirait qu'ils ne se sont pas retrouvés Vos sources d'inspiration sont mortes à les balayer les marchés Plus rien dans le hip-hop Plus nil que les poux, Des versets bibliques dans le rap c'est aussi un atout Il a pas la que dites-moi Que faites-vous des victimes que la galère a shooté le coup, jetez vos carrières, le roi par Vous n'avez plus de flot, retournez dans vos taniers Ils sont séparés, les bras en l'air Venez approcher vos têtes pour le barterre Combien d'adons vous vendez Même chez vous on vous sent. non l'idée Ils ont la patte rouge dans les couilles Et n'arrivent plus à procréer Je jar and good it's in the body Hey les gars, oh, oh, la compétence n'est pas une question d'ancienneté C'est une manière de faire quoi, ah, comment le faire, comment bien le faire Retournez à l'école et vous saurez comment apprendre les bonnes notions C'est